Une autre erreur courante qu'on voit chez les débutants est que le trader débutant veut prendre absolument tous les mouvements. Donc il est clair qu'il va arriver des moments où vous vous dites Bon, là j'ai raté, j'ai raté vraiment une occasion, le marché il est parti sans moi. Mais ça fait partie du trading, ça fait partie de la bourse. Donc ça, ça vous arrivera, ça arrive à des traders débutants comme des traders expérimentés. On ne peut pas prendre tous les, tous les trades. Parfois, vous allez trader pendant, pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, puis vous allez arrêter, vous fermez votre plateforme, vous regardez une heure ou deux après et vous voyez que le marché euh, s'est envolé euh, sans que vous soyez là. Bon, ça fait partie euh, de, de, du trading, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas non plus rester euh, euh, 24 heures sur 24 euh, devant vos écrans, ce n'est pas possible. Si vous faites euh, du scalping, eh bien, vous allez trader euh, maximum 2 à 3 heures par jour parce que c'est quand même épuisant, c'est quand même un, un certain stress euh, lorsque vous faites du scalping et euh, si vous faites du day trading, eh bien, là aussi c'est fatigant de rester euh, tout le temps devant ces écrans donc vous allez avoir euh, des opportunités que vous allez immanquablement rater. Alors bien sûr, vous pouvez euh, mettre des signaux d'alerte, ça c'est quelque chose que, que je conseille également à mes étudiants. Mettez des signaux d'alerte qui vous donneront un signal sonore quand le marché a atteint un certain niveau, que ce soit en haut ou en bas du niveau actuel, et à ce moment-là, ça va attirer votre attention et vous pourrez regarder si c'est le bon moment de se positionner. Donc euh, les alertes, ça c'est déjà une solution pour euh, essayer de prendre un peu plus euh, de mouvement. Mais ça ne fait rien si vous ratez des mouvements. Hein. Euh, les marchés ne vont pas se fermer demain, donc euh, si vous n'avez pas pris un beau mouvement aujourd'hui, vous pourrez le prendre demain ou après-demain. Donc euh, ce n'est pas très important et il ne faut surtout pas se stresser en se disant que vous allez rater des opportunités euh, si vous n'êtes pas en permanence scotché sur vos écrans. C'est clair que vous allez en rater, mais ça fait partie du jeu. Donc il y a d'autres moments où vous serez vraiment dans une dynamique où les marchés n'arrêtent pas de bouger et vous pourrez euh, faire des performances euh, vraiment très importantes. Donc, euh, n'essayez pas de, de capter tous les mouvements, ce n'est pas la peine, c'est impossible d'ailleurs, même les traders expérimentés euh, vous le diront, euh, ils laissent parfois partir le marché, donc euh, ça fait partie euh, donc, du trading. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez mes vidéos,